Une fois encore, ça fait un moment que j'ai pas filmé, j'ai l'impression que je dis ça à toutes les vidéos maintenant. Et une fois encore, je suis désolée pour ma voix, mais je viens d'être malade. Du coup, je profite de mon dernier jour de repos pour vous faire une petite vidéo qui sera probablement ma dernière vidéo avant la rentrée. Voilà, comme d'habitude, l'été je fais une pause estivale et je pose pas de vidéo. Je vais faire aujourd'hui avec vous le fameux Mid-Year Freakout Book Tag qui est a priori passé partout, que j'ai jamais fait, je crois, parce que j'avais envie de parler de lecture, je savais pas trop comment, sous quel format j'avais envie de le faire, je me suis dit que ce serait une bonne occasion. Et moi j'ai repris celui de la chaîne de Cornelius, mais il y en a plein d'autres sur internet avec parfois des questions qui varient, surtout sur les dernières questions en fait, mais bref, c'était compliqué du coup de trouver le bon, mais... voilà, j'ai fait le premier que j'ai trouvé. Oh, désolé pour le ventilateur, mais toi-même tu sais, c'est soit ça, soit je meurs. <rire> On commence avec ma meilleure lecture de 2022. Et pour l'instant, j'ai toujours eu du mal à en départager deux. Mais parce que l'un m'a quand même vachement plus remué que l'autre, j'ai choisi La tristesse des éléphants de Jodie Picot. Pour les petits curieux, si vous voulez le voir, il est là. C'est mon bébé. Il fait 500 pages, c'est ça Ouais, 525 pages à peu près. Et... Mais qu'est-ce que c'est beau comme histoire Mais c'est juste terriblement touchant. J'ai adoré. Vous allez suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jenna et qui a 13 ans. Elle est à la recherche de sa mère depuis des années, qui a disparu quand elle avait 3 ans. Quelque chose comme ça, 3-4 ans. Sa mère, elle s'appelait Alice et elle travaillait en tant que chercheuse dans un refuge qui accueillait les éléphants. Et son travail tournait principalement autour d'une thèse qu'elle écrivait sur la tristesse et le chagrin et le deuil en fait chez les éléphants. Elle a disparu comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et du coup, Jenna, elle n'a jamais perdu espoir entre guillemets de comprendre ce qui était arrivé à sa mère. Et donc, elle cherche depuis qu'elle est assez jeune. Franchement... Dès les premiers chapitres, j'étais à fond dedans parce que, que ce soit du côté de Jenna ou du côté d'Alice, je trouve que c'était vachement intéressant. Comment c'était écrit, de quoi ça parlait, comment ça parlait des ressentis des personnages, leur analyse et tout ça. C'était vraiment très prenant. C'était parfois drôle, parfois attendrissant, parfois c'était... J'allais dire frétillant, mais c'est bizarre comme adjectif. Frénésique, voilà, plutôt. Frénétique. Quelle aventure Je pense que c'est le mot pour décrire cette histoire. Elle m'a vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Je sais pas quoi vous dire à part waouh. J'ai pas du tout vu venir la fin, alors que généralement je suis plutôt une l'écrice perspicace, mais là je sais pas pourquoi. Je vous encourage trop à lire ce livre, je pense que d'ailleurs cet été c'est la meilleure saison pour le lire. Il est peut-être un petit peu gros, mais il se lit assez rapidement. Franchement, une merveille. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part ça. La meilleure suite que j'ai lue en 2022, alors c'est un peu compliqué parce que côté roman, en tout cas j'ai pas lu énormément de suites et côté manga j'en ai lu plein <rire> mais je pense qu'une des séries que je prends encore le plus de plaisir à suivre cette année c'est toujours les carnets de l'apothicaire qui est un super manga historique, romancé et surtout intrigue de cours etc un peu à suspense dans lequel vous suivez Mao Mao qui est donc une jeune femme qui vit à une époque genre cour impériale chinoise c'est la fille d'un apothicaire qui vit sur le quartier des plaisirs elle se fait kidnapper par des soldats de la cour royale pour devenir serveuse au palais et là elle a pas le choix, elle doit rester au moins deux ans là-bas et ensuite elle fait ce qu'elle veut en attendant elle essaie de se faire le plus discrète possible mais c'est sans compter sur ses dons en... et ses connaissances surtout autour des poisons qui vont vite être remarqués par un homme influent dans la cour à ah, la cour pardon et qui va en fait en faire un peu la goûteuse officielle des concubines de l'empereur ça commence comme ça, bien sûr après ça c'est top vous suivez différentes enquêtes, les relations évoluent, machin bidule et c'est vraiment passionnant, moi je L'héroïne déjà, je pense que c'est une de mes héroïnes de manga préférées Parce qu'elle est perspicace, elle a du caractère et en même temps elle essaye toujours elle est un peu roublarde je dirais mais gentiment tu vois Et aussi elle est euh, hyper euh, geek on va dire des poisons Enfin tu sens qu'elle kiffe vraiment ça et ça me fait beaucoup rire à certains moments Et elle est aussi parfois un peu à côté de la plaque et un peu maladroite au niveau des relations Que je trouve assez rigolo. enfin vraiment j'adore Mao Mao Chaque enquête moi je trouve ça passionnant à chaque fois Je trouve qu'on apprend plein de choses que ce soit sur les plantes, les poisons, peut-être le contexte historique de l'époque Même si c'est en partie romancier, donc je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais en tout cas ça reste vachement intéressant Et waouh quoi, franchement c'est une de mes séries préférées moi sur ces dernières années J'ai aucune sortie qui me hype vraiment, en fait c'est que des ressorties qui me hype Pour commencer le Radio Silence d'Alice Ousmane, mais je sais même pas s'il est annoncé pour cette année en réédition Mais là au moment où je vous parle, je me suis commandé euh, l'année solitaire Qui vient juste de reparaître là genre le 6 juillet Dans la même version que... attendez, bougez pas dans le même design que Loveless de la même autrice puisque le livre existait déjà en français mais pas du tout accordé avec ces versions-là et là il vient de ressortir dans la version que je vous montre ici donc je vais me l'acheter parce que je ne l'ai jamais lu Ma plus grosse grosse hype pour le moment c'est les réimpressions qui ont été annoncées par Delcourt Notamment les réimpressions de Gokinjo, une vie de quartier en édition de luxe, voilà Si vous n'avez pas la ref, c'est Ayazawa, c'est même je crois son premier manga, si je ne dis pas de bêtises En tout cas sa première grosse série manga, celle qui a fait Nana, le manga de mon cœur. Je ne suis pas un ange, Paradise Kiss, qui sont trois séries que je trouve absolument formidables Gokinjo je les ai lues mais je les possède pas Ça va être pour moi l'occasion à la fois de me les acheter et aussi de les relire <rire> Donc si ça vous intéresse, normalement ça ressort aux alentours de l'automne 2022 mais j'ai pas plus de précision du coup, je pense que j'ai inversé deux questions là. Là, je viens de vous parler plus des sorties que j'attendais avec impatience. Et je crois que la sortie qui te tente, c'est plus un truc qui est déjà sorti et que t'as envie d'acheter ou, que, ou que, qui attend, attend peut-être dans ta pile à Je sais pas. Dans les livres que j'ai achetés et qui me tentent. Je dirais qu'il y a euh, Galante de v. Schwab dont vraiment le résumé me fait très envie. J'ai vraiment hâte de plonger dans cette histoire, dans cette intrigue et découvrir ce qui se cache à Galante, justement cette fameuse école de magie. Si je dis pas de bêtises, voilà. Je suis trop impatiente de lire, mais j'attends l'automne parce que je trouve que je suis plus dans un mood automnal que j'ai envie de lire cette histoire pour le mystère, la magie, etc. J'ai pas eu beaucoup d'exceptions livresques, des sections, oui, bien sûr, de déceptions livresques, et bah tant mieux! mais si je devais en citer quand même une je dirais que pff, voilà le tome 2 de, de Six of Crows j'arrivais pas à accrocher j'arrivais pas à rentrer dedans. mon cerveau il voulait pas j'arrive pas à savoir vraiment pourquoi c'est juste en fait ça m'intéressait pas tant que ça ce que je lisais, j'étais plus trop intéressée par les personnages même si pourtant je suis une grosse fan notamment de Dinej et de Cass genre mes deux bébés d'amour mais, mais je sais pas pourquoi, j'ai décroché et peut-être aussi parce que franchement l'univers me parle pas tant que ça ou alors j'ai juste pas lu au, au bon moment mais du coup j'ai envie de le relire pour l'instant et je sais pas si je le relirai un jour je vous avoue que je suis allée voir sur internet un résumé détaillé pour voir ce qui a... pour voir ce qui des personnages parce que je voulais savoir ce qui allait se passer mais j'avais pas envie de lire ce qui allait se passer en fait peut-être que Leigh Bardugo, c'est une de ces autrices vachement célèbres en ce moment qui est juste pas faite pour moi parfois ça arrive voilà <rire> une lecture qui m'a surprise maintenant alors là tout de suite, je sais laquelle je vais vous parler, je vais même vous raconter le contexte dans lequel j'ai découvert cette lecture parce que c'est totalement par hasard. Je me suis rendue dans la boîte à livres de ma commune pour déposer des trucs et en même temps bah, je jette un oeil à ce qu'il y a, et là je vois une vieille édition, vous savez les livres un peu anciens avec l'espèce de petite corde, pas de photos sur couverture, juste une couverture rigide un peu en cuir machin. J'ai trouvé une version du parfum de Patrick Suskind et je me suis dit oh mais c'est cool, c'est un des livres préférés de Koaline, ma voisine et collègue booktube on va dire. En plus c'est une édition ancienne, vachement jolie, enfin moi je trouve ça trop beau, j'adore. Et en plus c'est quand même un des classiques de la littérature que j'ai jamais lu et qui j'avoue piquer ma curiosité. Je vous le montre pas parce que c'était l'anniversaire de Koaline en juillet et je lui ai offert vu que c'est un de ses livres préférés. Voilà mais avant de l'offrir, je l'ai lu. <rire> L'écriture au top. Ça m'a direct embarqué dans l'histoire, dans la psycho des persos, la mise en place vraiment. Waouh! L'ambiance de ce livre est juste ouf, vraiment je l'ai lu en 2-3 jours et encore c'est parce que je bossais, sinon je l'aurais lu d'une traite je pense. C'est vraiment une expérience marquante que j'ai faite avec cette histoire. Si vous le connaissez pas, on suit en fait un... en fait c'est une espèce de polar, moi je dirais, plus un thriller psychologique. On suit euh, Grenouille, depuis sa naissance, donc au début de l'histoire on vous raconte sa naissance, comment il est né mais en gros quand il grandit, vous suivez un peu son parcours et donc c'est un jeune garçon très particulier, qui dès la naissance en fait a eu des conditions très particulières c'est quelqu'un à qui on a vraiment jamais donné d'amour en fait, et qui a grandi à la fois avec ce manque en lui et en même temps avec une répulsion naturelle pour l'être humain et pour les autres et une fascination pour les odeurs. Il est très très très très très sensible aux odeurs. Il arrive à reconnaître vraiment n'importe quelle odeur dans n'importe quel contexte. Et vrai, contexte décidément, j'arrive plus à parler. Tout un jeu autour de l'odorat du coup tout le long du livre. On comprend tellement ce personnage en fait dans le sens où voilà, on est imprégné dans sa manière de penser et de voir le monde vraiment. Mmh. Ça te retourne la tête. C'est prenant. À la fois, c'est Fascinant mais aussi terrifiant par moments. Je préfère vous laisser découvrir pour le reste sur comment il va faire, sur pourquoi, sur qu'est-ce qui le motive. Je pourrais en parler pendant des heures tellement ce livre je l'ai trouvé fascinant. Et le personnage principal aussi. Et voilà, énorme claque. Franchement, lisez-le. <musique> Est-ce que j'ai découvert un nouvel auteur ou une nouvelle autrice préférée cette année Si je devais vraiment en citer une, ce serait Taylor Jenkins Reid, qui m'a complètement convaincue avec son fameux Daisy Jones and the Six, que vous avez peut-être vu passer sur Internet. Et moi-même, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je crois, dans une vidéo. Ça m'a vraiment convaincue de lire les autres de l'autrice, parce qu'elle a une plume que j'ai trouvée tellement efficace, incroyable, réaliste. Franchement, ce livre, ça nous raconte l'histoire... D'un groupe dans les années 70, Daisy Jones, la chanteuse principale qui a d'abord fait carrière solo, et The Six. Et en fait on remonte le parcours et l'histoire de ce groupe au travers d'une interview. C'est filmé comme un... c'est raconté comme un documentaire filmé en fait vous savez, où qu'on interview chacun des personnages. Assemblé tout ça, vous avez l'histoire de ce groupe et... passionnant Passionnant, pareil, frénétique, le rythme est vraiment génial comme c'est sous forme d'interview, ça se lit vraiment ultra vite et ultra bien malgré le nombre de pages de vous montrer un peu, vous voyez, il y a le. Il y a le prénom des persos à chaque fois, et voilà, franchement. Si vous aimez, même si vous aimez pas, mais en tout cas déjà si vous aimez les ambiances sexe, drogue, rock'n'roll et compagnie, ce livre est complètement fait pour vous. Si vous aimez pas, j'ai vu des gens dont c'était pas forcément le dada, le rock et machin, mais qui ont quand même beaucoup aimé ce livre grâce à la narration et grâce à la construction des personnages. Pour moi j'ai vraiment l'impression d'avoir lu un livre documentaire, et pas une fiction, ça m'a vraiment paru, mais très très très réaliste. J'ai envie de lire les autres romans de l'autrice, et notamment... Les 7 maris d'Evelyn Hugo qui a aussi beaucoup fait parler de lui sur la, ta sur la table, bien sûr, <rire> sur la toile. Je suis très très très hypée et je compte me l'acheter avant la fin de l'année parce que j'ai trop envie de le lire. D'autant plus que je crois qu'il y a une adaptation qui est prévue de ce roman en film. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre de moi, j'ai vu ça passer vite fait tout à l'heure sur les réseaux. Mais en tout cas, Des idiots and the Six, oui, ça c'est sûr que c'est en route. J'ai vu un post officiel de Prime Video. ils vont en faire un film ou une série. Le personnage de fiction que j'ai préféré découvrir cette année, pour le moment, euh, j'ai pas réfléchi très longtemps, c'est Freerun du manga du même nom qui est sorti chez Kiyun. Free Ren, elle est incroyable, je l'adore. Voilà, allez, salut <rire> Pour vous faire un résumé vite fait, c'est l'histoire d'une elfe. Elle a une longévité qui est beaucoup plus grande que celle des êtres humains. Elle peut vivre des centaines, des milliers d'années, quoi. Ce qui fait qu'au début du tome 1, vous la suivez après avoir vécu une aventure avec une bande d'humains. Voilà, ils sont partis pendant toute une décennie pour terrasser le roi des démons. Et ils reviennent heureux vainqueurs de, de leur grande quête. Et à partir de là, bah, qu'est-ce qui se passe après après les grandes quêtes, euh, comment ça se passe pour les personnages. Donc vous suivez Freiren qui, petit à petit, comprend que ce qui a représenté pour elle genre un petit dixième de sa vie, ça a représenté une grosse partie de la vie de ses compagnons humains. Et elle elle commence à questionner son rapport au temps, par rapport aux êtres humains, aussi son rapport forcément du coup avec eux, les liens elle tisse avec euh, avec les êtres humains c'est vraiment de la fantaisie avec un côté vachement poétique et philosophique au départ même si à partir du tome 2 on repart dans une nouvelle quête fantastique puisqu'elle va prendre une apprentie je vous spoil un petit peu mais c'est juste le début de l'histoire c'est pour vous donner un peu envie aussi parce que je sais que certains n'ont pas trop été convaincus par le tome 1 parce qu'ils trouvaient que ça manquait d'une intrigue mais justement l'intrigue elle commence à partir du tome 2 les gars donc décrochez pas et à partir de là on va repartir dans une quête épique et fantastique avec d'autres personnages mais on a toujours friren continue d'interroger son rapport Autant, toujours des petites réflexions philosophiques et toutes belles par-ci par-là, un petit peu d'humour, pas mal d'action et d'aventure. Elle essaye de comprendre ce que ça fait d'être humain et parfois elle montre des, des sentiments qui pourraient s'apparenter à l'humanité, mais à sa manière à elle. Et puis elle est intelligente, elle a une manière d'appréhender la magie qui me plaît beaucoup, un petit peu superficielle, mais je la trouve juste trop choupette, trop jolie. Voilà, je crush dessus, j'ai tout ce que j'ai à dire, je l'adore un livre qui m'aura fait pleurer en ce début d'année 2022. Je suis quelqu'un de sensible, voire même d'hypersensible, mais que pourtant j'ai la larme difficile, que ce soit devant les films, les séries, les livres et machin. Tout ça pour dire que je pleure pas facilement du tout, et c'est pas que je me retiens au autre, c'est juste que je suis souvent émue, mais pas au point qu'il y ait vraiment des larmes physiques. Et donc pour les livres c'est encore pire, je veux dire, si je pleure une fois par an pour un livre, c'est déjà bien, et c'est arrivé en début d'année 2022. Et quand je dis que j'ai pleuré, pour le coup, j'ai vraiment eu un moment de genre de sanglot. Mais tais-toi là J'ai posé le bouquin 5 minutes, enfin peut-être 2 minutes, parce que vraiment j'étais. <rire> j'étais au bout de ma vie. Et. Voilà quoi, en même temps c'est la voleuse de livre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce livre quoi, je pense que vous le connaissez tous parce qu'il est assez connu, il y a eu un film il y a quelques années, tout ça tout ça. Moi j'avais jamais lu mais était dans ma palle depuis au moins 2-3 ans je dirais. Comment c'est décrit Comment, enfin les événements tout simplement qui arrivent qui sont horribles et le point de vue d'une petite fille, enfin d'une prélado, c'est... Oh mon dieu Bref, si jamais vous connaissez pas, en gros c'est un récit de seconde guerre mondiale fictif, dans lequel on suit Liesel, je crois qu'elle s'appelle, qui est une jeune fille qui a été euh, au tout début du livre, je sais plus le contexte, mais en gros sa mère ne peut pas la garder, du coup elle la laisse, elle la fait adopter par une famille euh, en Allemagne. Ce couple allemand la garde sous leur toit et donc ça devient sa famille d'adoption et Lisel grandit dans ce contexte euh, de montée du nazisme, de la haine envers les juifs et tout ça. Dans leur famille, dans leur quartier, ils vont à un moment héberger Max, qui est un juif en cavale et qui est un vieil ami du, de son père adoptif. Bien sûr, ce qu'ils font, c'est très dangereux, très risqué. Si on les découvre, ils se font tous zigouiller, mais ils décident d'héberger ce juif dans leur cave le plus discrètement possible. Et va naître à partir de là une amitié entre Liesel et Max, et bien sûr aussi d'autres personnages, puisque vous suivez cette jeune fille quand elle va à l'école, le quotidien qu'elle a avec ses autres camarades, donc un quotidien plutôt pauvre, même assez cruel, enfin voilà, le côté assez cru de la banlieue et on voit aussi pas mal de fois à quel point la haine envers les juifs et surtout les actions qui sont commises envers les juifs par le... la politique allemande et eh bien déjà c'est bien sûr absolument inhumain et ce qu'ils font envers les juifs mais en plus ça impacte aussi je veux dire euh, bah les allemands quoi quand le quartier de l'Iséol se fait bombarder euh, à cause des juifs entre guillemets bah en fait mec tu es en train de bombarder ton propre peuple en même temps Bref, c'est complètement insensé, mais c'est la guerre, quoi, c'est l'époque du nazisme, c'est n'importe quoi, mais c'est décrit à travers les yeux et l'expérience d'une petite fille, et qui va vivre tout simplement sa vie de petite fille. On parle pas que de la guerre, de l'impact que ça, a machin, on parle aussi de sa vie de petite fille à elle, et de comment, voilà, elle a grandi, les gens et tout ça autour. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que l'histoire est racontée du point de vue de la mort. Donc c'est la mort qui nous raconte l'histoire de Liesel, c'est pas elle-même qui nous la raconte. Et je vous l'avais déjà dit en vidéo, mais ce point ça m'a un peu agacé sur la première partie du récit, parce que la mort elle spoil, est spoil pardon, beaucoup de choses, ce qui est parfois un peu agaçant parce que moi j'aime bien vivre les histoires en fait en même temps que les personnages, et du coup quand tu me spoiles trop de trucs, et ben ça me sort de l'histoire. Mais à partir de la moitié du récit, ça, les spoils sont un peu moins récurrents, et on est un peu plus justement dans l'action présente, et là bah... Forcément, ça m'a emporté et comme je vous l'ai dit à la fin, il n'y avait plus personne. À un moment, j'étais en un larmes, en un larmes. J'enchaîne avec le livre qui m'a rendue heureuse, et là, je pense que clairement, je vais vous parler d'à tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Je vous ai déjà parlé de Jenny Han quelques fois à travers sa saga L'été où je suis devenue jolie, cette fameuse saga dont j'ai lu les deux premiers tomes et j'attends de partir en vacances en bord de mer pour acheter et lire le troisième. J'avais vu le film, enfin euh, les trois films même qui sont sur Netflix et franchement le premier je le trouve vraiment génial et du coup bah, je voulais lire le livre. Et le livre est tout aussi génial, alors il y, y a des trucs qui changent mais... Pas grand chose, pas de trucs vraiment importants en tout cas. Et même si je dirais que la relation Peter et Lara Jean est peut-être un petit peu plus cliché dans le livre mais pour autant dans le livre c'est quand même sympa et euh, même si Peter, je j'étais pas plus fan que celle-lui au départ il finit par être attachant, tu vois que c'est le mec qui taquine et tout ça mais tu vois qu'il a un bon fond donc je sais pas, il a réussi à me toucher quand même et bah tout ce qui est après la famille de la raji les liens entre, entre tous les personnages tout ça, l'ambiance, j'ai été euh, très séduite aussi, c'est pas genre une famille bisounours où tout se passe toujours très bien où tout le monde est heureux machin, parfois il y a des moments un peu de conflit, des moments voilà mais c'est toujours traité avec beaucoup d'humanité beaucoup de, de tendresse il y a quand même une forme de bienveillance dans sa manière d'écrire donc moi j'aime bien je trouve que c'est des récits en fait vachement authentiques je trouve que c'est ça le mieux pour décrire j'ai la plume de -Anne. jeune frais mais authentique La dernière question donc le plus beau livre que j'ai eu cette année et eh bien dans ce que moi même j'ai acheté je dirais que la victoire va haut la main à Anne et sa maison de rêve qui est le cinquième tome de la saga Anne de Green Gables qui paraît chez Monsieur Toussaint l'ouverture que dire quoi magnifique, magnifique, magnifique je pense que c'est ma couverture préférée parce que je pourrais clairement être à la place d'Anne dans cette illustration, peut-être un peu ex écho avec un autre livre de chez Toussaint l'ouverture puisque j'ai acheté le tome 1 de Blackwater il n'y a pas très longtemps et franchement mais... ces livres c'est des masterpieces pourtant c'est des Petit format poche, vous voyez, mais il y a tellement de dorures, de, de reflets, enfin, je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, et sinon dans les livres qu'on m'a offerts, un des plus beaux livres que j'ai reçus, c'est euh, Tout l'art de Blue Sky Studio, qui est un très gros bébé. Un magnifique artbook sur le studio Blue Sky, à qui vous devez notamment épique... Horton, Rio et d'autres films d'animation qui étaient plutôt sympatoches. Voilà, pas tous des chefs-d'œuvre, mais la plupart quand même assez sympatoches. Le studio qui n'existe plus puisqu'il a été racheté par Disney il n'y a pas si longtemps que ça pour ensuite être fermé. Voilà. <rire> J'aime toujours les artbooks, je trouve ça fascinant l'univers du cinéma et de l'animation. Et niveau technique, recherche artistique, etc., j'avoue, bah, ça m'intéresse de lire. Du coup, merci à Camille de la chaîne Akiko Disney de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Voilà, très joli cadeau, merci. <rire> voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais noté comme question, ma foi. Je crois pas qu'il y en avait d'autres, en tout cas, j'ai. Voilà. Moi j'ai fini en tout cas. <rire> J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a pas saoulé de revoir un Midior ou machin book tag là. Parce qu'il y en a partout sur internet mais mais des fois les vidéos un peu virales comme ça enfin les vidéos, les sujets en tout cas dans le domaine culturel je trouve ça intéressant puisque à chaque fois c'est certes le même concept mais repris par des gens différents du coup on a toujours des réponses et des avis différents donc voilà moi je trouve ça cool perso même si je comprends que ça peut en saouler certains aussi. Sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et puis comme je vous l'ai dit là c'est ma dernière vidéo avant fin août voire début septembre donc on se retrouve dans ces eaux là. Voilà j'aurais des petites choses à vous dire à ce moment là sur euh, peut-être des idées que j'ai pour la des nouveaux formats ou du côté de l'univers du blogging aussi et tout ça euh, voilà ouais, avoir des petites news. allez je vous fais plein de gros bisous puis surtout passez de bonnes vacances pour ceux qu'on a chance d'en avoir et sinon bah profitez bien quand même de l'été avant qu'il se termine ou endurez le de la meilleure manière possible pour ceux qui n'aiment pas l'été <rire> voilà allez plein de gros bisous ciao